Allez commence hop, hop. Ça tabasse les jambes, faudra des jambes bien costauds. Salut les gars, c'est Aurélien J'espère que vous allez bien. Je vais organiser une DH urbaine à Grenoble le 22 mai. Notez bien, là on est sur les hauteurs de Grenoble, au musée Dauphinois. C'est un musée où justement il y a une expo vélo en ce moment. Ça va partir d'ici la compétition. Une DH urbaine en gros. Le but, tu pars d'en haut, par les escaliers. On va aménager plein de modules que je vais vous présenter. Et le but, c'est d'aller le plus vite possible ou pourquoi pas de faire un peu de figure. Et pour l'occasion, Insta 360 me sponsorise et vous présente cette nouvelle caméra. C'est la One RS. C'est l'évolution de l'ancienne One Air. C'est avec ça que je vais filmer aujourd'hui les caméras embarquées et les caméras 360 puisque c'est une caméra qui est convertible, vous pouvez soit filmer en grand angle, soit vous pouvez filmer en caméra 360, donc ça c'est très cool comme l'ancienne, elle a été améliorée, il y a une meilleure stabilisation, il y a le son qui a été amélioré vous pouvez filmer en 4K et ça c'est très cool, donc je vous montrerai tout à l'heure justement toutes les fonctions et comment on peut l'utiliser alors je vous montre le parcours, alors la compétition on va commencer ici sur cette super rotonde je vais installer un gros start de départ avec un plan incliné comme ça pour prendre un max de speed, de quoi ah Ok, on part sur un shooting photo improvisé dans un des jardins, vous allez voir Euh... On reparle de ça après. On se trouve dans un des jardins du musée dauphinois et derrière nous il y a une magnifique œuvre de Simon Hogat qui a fait cette sculpture on dirait une queue de dragon. C'est pas trop ce que ça représente mais en tout cas c'est magnifique et on a eu l'autorisation exceptionnelle de monter dessus avec le vélo. C'est interdit normalement les jeunes donc le faites pas mais nous on va le faire et ça va être justement le moment de tester l'option 360 de cette caméra. Donc je vous ai dit c'est une caméra qui est modulable donc là au retire de son étui et là regardez je peux dissocier la batterie, l'écran et dans ma main j'ai l'objectif 360 que je vais remplacer Du je reconnecte ça, je mets l'objectif 360 Hop et voilà Et là on a une caméra 360 en deux secondes Ça c'est magnifique, qu'on peut remettre dans son étui Et on est parti du coup je vais faire un petit tour sur tous les modules Avec la caméra du coup qu'on va installer avec la perche J'ai la perche que je vais mettre sur mon casque comme ça J'ai l'option avec ce perche justement de faire plus ou moins long Hop, Si je veux je peux la faire sortir très loin Là on va pas la mettre trop loin parce qu'il va avoir du déport On va faire comme ça, je vais mettre la caméra et c'est parti Bon j'ai fait les petites, maintenant je vais essayer de monter tout là-haut Je pense que ça peut être sympa de faire là-haut et faire le virage direct là, et une belle descente je sais pas trop si ça va tenir. En fait ce qui est compliqué c'est que les écailles elles sont à l'envers du sens de roulement. Bien sûr j'ai dit que j'allais pas abîmer la structure donc on va faire gaffe. Mais si on était dans l'autre sens, ça abîmerait pas. Mais là vu que je suis là-dedans, ça peut un peu plus s'accrocher. Mais bon, la structure est solide. Venez voir, attendez. Il y a une explication de comment ça a été construit. C'est marrant de voir comment Simon il a fait pour faire toutes ces structures. Il a mis 80 jours à construire tout ça. Il est parti d'une structure en bois. On s'imagine pas en vrai. Plein de bois comme ça. Et après il a commencé à recouvrir avec pas mal de petites écailles. Là on commence à voir les premières écailles. Donc en fait normalement la structure on voit que c'est quand même des gros bassins. Normalement la structure elle est assez solide. Je sais pas. Simon m'a pas donné son accord, mais on m'a dit que normalement c'était solide pour un vélo, donc on va essayer. Allez, on va tout là-haut, on on va voir ce Allez, j'ai installé le si on reprend du coup la présentation de la course. Donc on disait qu'on partirait d'ici et regardez déjà le point de vue. Hauteur de Grenoble, vu sur les toits de la vieille ville, on peut pas être au mieux, les photos vont être au top. Donc du coup, bon là, faut imaginer à chaque fois, là, il y aura les coureurs qui prépareront leur vélo, les caméras fixées dessus. Là on se lance, c'est parti, ok Allez commence, hop hop hop Ok là on est chaud, on lance la caméra 3, 2, 1, GO Bon là on est bloqué, on n'a pas encore aménagé la petite plateforme Normalement on sort ici On referme la porte, normalement elle est fermée hein. On remercie le musée de Finnois d'ailleurs qui nous a ouvert les portes hein, Pour faire cette vidéo, hop on est sorti du portail Du coup ça enchaîne les escaliers La voûte Ici on arrive, donc sortie de virage. On aménage un petit plan incliné et tu vois le mur qui est là. On va aménager un gros wall ride sur lequel il faudra monter et replonger dans les escaliers. Ça va être fou ça. Là on va mettre quelques spectateurs privés sur les côtés. Là-haut il y aura bien sûr tous les spectateurs qui pourront voir. Donc là t'arrives là, t'imagines, imagine le gars il va sauter, il va faire là et ouah là. Ça ça va être impressionnant je pense déjà on va laisser brut Le but tu vois c'est vraiment que le gars il arrive, il fasse le mur ici Là on fait un défort pour encore faire un mur plus long et là on aménage un plancher pour avoir une belle récepte Et là ça va faire un plan très très stylé Après on enchaîne pleine balle jusqu'au virage là-bas à cet endroit là on va faire un gros plan incliné, virage relevé par là Qui va monter très haut parce qu'en plus pour la sécurité des pilotes ici il y a un peu de vide donc il faut faire gaffe C'est ça qu'on va le faire assez tôt, faut pouvoir repiquer bien droit Et là si vous êtes là le 22 mai je vous conseille vraiment d'être dans cette zone parce que c'est là où il y aura du freestyle Là on aménage une grosse plateforme, on partira de là à plat Là on fait une grosse bosse à, à figure, je pense qu'il y aura des bons backflips, des bons trucs Et après vous allez voir derrière que ça enchaîne très vite aussi ici C'est ici que les gars vont envoyer de la grosse figure Celui qui est très chaud, je vais l'essayer tout à l'heure C'est de pouvoir faire escalier saut Et réception dans la deuxième partie d'escalier C'est à dire que tu arrives là, tu reviens d'un saut Potentiellement un backflip, tu réceptionnes là Et d'ici le but ça sera de sauter Là barre terre. 1, 2, 3, 9, 11 escaliers Comme ça en saut, ça, ça serait beau ça Je défie les riders de faire ce saut Ma Maman je suis sûr qu'il se fait J'ai eu peur pour ce coup là mais je suis sûr que le saut il se fait Je vais ressentir une fois On va tester un truc justement pour essayer la caméra En mode 360 ce que je vais faire c'est que je vais la mettre ici C'est de la coincer là comme ça normalement la 360 après avec le montage on pourra on pourra avoir le saut, on va voir ce que ça donne. Hein. Ça permet aussi la 360, ce qui est cool c'est quand t'es tout seul, pouvoir se filmer sur des sauts et avoir ce côté euh, bah, suivi de la caméra. Donc euh, on va voir si ça marche. Votre moi je jamais essayé, on va voir. Donc là, comme tout à l'heure, on prend la caméra, ça se déboîte. Là juste à clipser ça. Voilà. Et là on est passé en mode 360. Et ça je trouve qu'ils ont été intelligents, tu vois. Comparé à d'autres marques. C'est d'avoir cette ouverture sur le côté. Ça fait que quand t'es en chesti, t'es pas obligé de démonter toute la cage. Tu juste sortir la caméra. C'est quand même cool ce qu'ils ont fait. Donc là tu reclipses cela. Tente un plan comme ça Là moi, j'ai le saut On va avoir un suivi On voit si ça peut marcher Ça a tapé fort Mais, mais c'est faisable Je suis arrivé un peu comme ça mais Ça fait un beau beau trip, Un beau saut là hein. On peut voir si ça donne déjà sur la caméra Insta360 On teste maintenant la caméra en mode vlog Avec la perche et donc là, on arrive sur la partie après le saut avec ce gros wall ride. Ici, il y aura un gros wall ride. C'est un gros virage incliné qui va monter normalement à 3 mètres de haut qui devrait te sauter ici dans cette partie d'escalier. Et là, on arrive à fond maintenant dans ces escaliers. C'est une des dernières parties de la, de la descente. Normalement, au fond, là, vous allez voir, il y aura énormément de spectateurs puisque c'est assez enclavé dans les murs normalement, cette piste. Donc toute cette partie là, il y aura pas trop de spectateurs. Mais à partir de là, c'est là où il y aura le gros show du monde. Un peu ici dans les jardins, des caméramans. Il y, aura, il y aura de la grosse ambiance ici. J'espère bien que vous allez venir avec les sifflets, les tam-tam, tout ce qu'il faudra pour encourager les riders. Ici ça sera très spectaculaire parce que les gars vont regarder à fond Et comme j'ai dit ici ça va être bloqué sur le, les spectateurs derrière Donc là ils vont devoir filer déraper sur euh, des pavés qui glissent Donc là on mettra bien sur la sécurité hein, Des grosses barrières Un airbag euh, tout ce qu'il faut pour euh, rentrer pour dedans si ça se passe mal Et après on tourne ici On file dans des derniers petits escaliers tranquilles Avant un gros module que je vais vous montrer Alors ça repart On voit d'ailleurs que le tube laisse hein. <rire> Ça tabasse les jantes Il faudra des jantes bien costauds pour cette descente Là j'ai le, le préventif qui commence à sortir des jantes Alors on reprend le vélo du coup on est dans cette descente après ça va enchaîner ici avec plein de spectateurs sur le côté à droite Nous on va prendre là, on va tourner autour de l'arbre Hop ça tourne ici, ça revient là, les spectateurs en folie Hop là on prend bien large pour tourner là On continue et c'est ici qu'il y aura un gros module Un gros plan qui va remonter au niveau des escaliers là-haut Pour pouvoir prendre une dernière prise d'élan Du coup on prend les escaliers, on arrive sur cette plateforme là-haut Une grosse plateforme qui sera créée Du coup de cette plateforme là, ça permettra d'avoir une grosse pente bien raide ici Pour la partie finale qui va se passer devant la fontaine du lion qui est un monument très connu à grenoble et devant cette fontaine j'imagine bien un saut partout une voiture si on trouve un sponsor de voitures annonce à une marque de voiture si vous êtes chaud. sinon on fera un airbag ou un truc un joli saut pour que justement où tout le monde puisse voir ce dernier show avec euh, voilà des spectateurs les bars aussi, ce sera la grosse zone d'arrivée il y aura un live aussi avec un écran donc ça sera un gros gros show ça va être cool Bon, je pense que vous l'attendez tous maintenant le run complet donc je vais le mettre en mode chesty cette insta 360 One RS Si vous voulez euh, avoir plus d'infos Je vous mets un lien affilié Ce lien affilié ça me permet de toucher quelques euros à chaque fois que vous allez commander la caméra Donc vraiment cliquez dessus Profitez-en Moi ça me fait gagner un peu d'argent Donc c'est cool Je crois qu'il y a un accessoire offert à chaque fois que vous commandez aussi euh, par ce lien Je crois que c'est un accessoire de vélo Donc profitez-en Et bah, maintenant on part sur la piste complète Et j'ai bien sûr envie de vous voir le 22 mai Encourager tous ces pilotes Ça sera un truc énorme Bon normalement il y aura des motos électriques Qui vont remonter les pilotes jusqu'en haut Mais nous on va remonter par les escaliers En poussant le vélo aujourd'hui Et après, on est parti sur cette montée. Bon, les gars auront la chance normalement de remonter avec des motos électriques qui pourront les tirer jusqu'en haut par cette petite route. J'espère en tout cas vous voir nombreux le 22 mai pour cette DH urbaine. Régalez-vous d'ici là. Bon, arrêtez à tous. Ciao